Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment obtenir un très bon lien ou des très bons liens sur des sites d'autorité pour 0 euro. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon bouton en dessous « Abonner ». N'hésitez pas à recliquer dessus pour avoir la petite cloche et donc recevoir les notification des prochaines vidéos que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Alors comment obtenir des liens qui vont vous propulser dans les résultats des moteurs de recherche, notamment Google. Un lien, c'est quoi C'est un lien donc apposé sur un site, de préférence site d'autorité, ce qui vous apporte un maximum de crédibilité. C'est un lien qui va pointer sur votre site et qui vous apporte de l'importance, une meilleure optimisation, un meilleur référencement qui va vous permettre de truster, pourquoi pas, les premières places de Google. Et plus le site sur lequel le lien est apposé est bon, mieux c'est. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment obtenir un lien sur un site ultra populaire, un site nationalement connu, un site d'autorité qui va vous propulser dans les résultats de Google, dans les premiers résultats de Google. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu le format, je vais vous partager mon écran tout de suite. Donc, je vous partage l'écran, je vous montrer précisément quel site utiliser pour faire ça et ça va vous coûter encore une fois 0€. Euro. Je vous dévoile la méthode, à tout de suite. Sur mon écran, je vais vous partager le site dealer -de tempscom Vous allez voir. C'est une manière d'échanger, d'obtenir des liens, de faire du référencement, d'optimiser votre site internet, mais pour zéro. Alors, si je dis zéro, c'est parce que vraiment, ça ne va rien vous coûter. Il suffit simplement de jouer le jeu. Et quel jeu vous allez devoir jouer C'est de parrainer des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés, d'inscrire leur site, etc. Vous allez voir, je vous présentais tout ça, donc là, on est en direct, on est connecté sur mon compte « Dealer de temps ». Donc, pour des raisons de confidentialité, je vais certainement flouter quelques parties, parce qu'il y a énormément de sites Internet qui ne peuvent pas forcément être dévoilés au grand public sur YouTube, là où je mets la vidéo, peut-être Facebook. En tout cas, vous allez juste à vous inscrire, c'est gratuit, et vous verrez, vous pourrez donc afficher également les mêmes propositions, les mêmes banques de sites Internet avec qui vous allez pouvoir nouer des échanges. Alors, d'hierde temps.com, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, ce n'est pas une énième plateforme d'échange de liens. Alors, effectivement, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir trouver des sites internet avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Vous allez également proposer vos sites internet. Vous allez pouvoir donc proposer des espaces pour y apposer donc un article. Mais en échange, ce sont des crédits. Vous allez utiliser des crédits. Alors là, vous pouvez voir mon écran. on est sur mon back-office. On peut voir ici que j'ai 14 crédits. On les voit en rouge. Qu'est-ce que 14 crédits 14 crédits, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai parrainé des gens qui sont inscrits avec mon lien que vous voyez ici. Ils sont inscrits via ce lien et donc ça m'a permis de gagner des filleuls. Ces filleuls ont eux-mêmes ajouté des sites internet à euh, dans leur back-office, pardon, à proposer donc à l'inscription et à proposer à l'échange sur 10 heures de temps. Et au final, moi, ça m'a rapporté des crédits. J'ai également un site internet que j'ai ici, dans mes sites, que je propose à l'échange. C'est-à-dire que mon site est ouvert à ce que des personnes, des webmasters, puissent venir inscrire un article. En échange, ils me payent en crédit. Encore une fois, on fonctionne avec la monnaie du site, c'est des crédits que vous obtenez. Donc vous allez obtenir ces crédits en euh, parrainant. Et là où c'est fort, c'est que, certes, sur le principe, disons, c'est classique, on échange des articles, on peut aller mettre des liens chez des partenaires, si bien sûr, ces personnes-là acceptent. Mais là où c'est très fort, c'est que vous avez des sites disponibles à l'échange qui sont énormes. Vous avez des sites... Euh, nationaux, même mondiaux, mais des sites nationaux très connus, très très populaires, sur lesquels vous allez pouvoir donc créer des liens. Et pour ça, je vous disais, comment vous afficher sur les plus gros sites français pour 0€ euro Eh bien, c'est en passant par dealordetemps.com et en parrainant, donc vous avez juste à jouer le jeu de parrainer, vous allez gagner des crédits et vous allez pouvoir donc afficher votre site internet sur un de ces sites ou sur plusieurs des sites. Alors, attention, par contre, vous avez des... Euh, des consignes d'inscription, de, de, de, bien sûr, sur différents sites. Alors là, je ne vais pas les citer, mais il y a des gros, gros sites affichés, des gros sites médias, des gros sites dans le high-tech. Vous avez vraiment des, des très bons sites qui ont non seulement un bon trust flow et un citation flow, donc ce sont les métriques qui permettent de juger, disons, la qualité du domaine et du site Internet en lui-même. Euh, vous avez des sites qui reçoivent énormément de trafic, donc au-delà d'avoir un lien sur ce site-là en question, vous allez pouvoir également donc non seulement obtenir du bon euh, jus Google, c'est-à-dire apporter une belle optimisation de la part de Google, puisque vous aurez un lien sur un site d'autorité, mais en même temps, vous allez pouvoir obtenir du trafic. Donc, sur les plus gros sites qui brassent non seulement du trafic et qui ont des bonnes positions, qui trustent les bonnes positions dans Google, eh bien, ça peut être que bénéfique pour vous. Alors, très simple, je ne vais pas partir dans les détails précis parce que vous avez tous accès à cette, à ce back-office une fois que vous êtes inscrit. Vous allez pouvoir choisir votre thématique. Il y a énormément de thématiques. Alors dites-moi pas que vous ne pouvez pas trouver votre thématique parce que c'est là, c'est un choix assez important. Donc, cherchez des sites dans votre thématique pour avoir un maximum de poids et un maximum, si vous voulez, d'intérêt de, de, d'aller chercher des échanges avec des sites dans votre thématique. Vous choisissez votre thématique. Vous pouvez même pousser le bouchon un petit peu plus loin avec la recherche avancée. Vous allez pouvoir donc afficher les différents, euh, différentes métriques que vous cherchez précisément. Donc ça, c'est génial. Le site est plutôt bien fait pour ça. Donc là, vous avez tout un tableau que vous pouvez donc euh, utiliser. Si vous n'utilisez pas ça, vous aurez directement accès au panel complet de toute la base de données. Donc là, il y a énormément de sites. Je ne vais pas tous les scroller parce que des mémoires, je crois qu'il y a plus de 3500 ou 4000 sites au moment où je fais cette vidéo. Et en fait, si on prend un site un peu au hasard, on va prendre par exemple celui-ci qui, qui, qui est le troisième ici, qui est très très connu, qui possède énormément de trafic. On peut le voir, plus de 3 millions de visiteurs mensuels. Donc c'est énorme. Et là, en fait, vous avez donc toutes les métriques, comme je vous disais, différentes métriques avec le le nombre, l'âge, l'ancienneté du site, euh, trust flow, station flow, etc. Vous avez également le nombre de crédits que ça va vous coûter d'acheter un article sur ce site internet-là. Par contre, sachez aussi que vous avez des consignes. En fonction des sites internet, vous allez avoir des consignes à respecter, bien sûr, ce qui est logique. Vous ne pouvez pas euh, rédiger un article euh, et que ce soit pas forcément de qualité. Ces sites-là exigent d'avoir un, un article de qualité. Mais si vous rédigez un bel article, vous allez pouvoir avoir un très, très bon lien. Donc, le jeu en vaut la chandelle, <rire> Rédiger un bel article, obtenir des crédits et pour euros, vous allez pouvoir proposer un de vos articles sur ces sites internet. Donc, c'est très facile, très simple. Maintenant, vous avez accès au catalogue, vous pouvez choisir le site que vous voulez ou les sites que vous voulez maintenant pour gagner des crédits. Eh bien, vous avez juste à inscrire vos sites ici, par exemple mes sites. Alors moi, j'en ai mis par exemple deux. Euh, vous, vous inscrivez votre site et vous demandez combien de crédits vous souhaitez, combien coûte finalement, l'ajout d'un article sur votre site Internet. Donc là, moi, par exemple, j'ai mis deux et 1. Donc, la personne qui veut me commander un article va me proposer un article, va payer le nombre de crédits. Et moi, je suis libre ou pas d'accepter l'article. En fonction de l'article, s'il est bon, je l'accepte. S'il n'est pas bon, je peux le refuser. Si je l'accepte, eh bien c'est très simple. On voit les propositions reçues. Vous allez avoir vos messages qui sont ici. Vous aurez également donc euh, l'évolution, les articles qui ont été publiés, les articles qui ont été refusés et les crédits que vous avez gagnés qui viennent donc s'ajouter à votre compteur, tout simplement. Très simple, vous êtes là, comme ça, de cette manière-là, vous allez obtenir rapidement des crédits. Faites également ce que je vous conseille de faire, si vous êtes sur votre back-office, partagez et allez, pardon ici, partagez bien votre lien d'affiliation vous allez pouvoir le retrouver donc en dessous de cette vidéo. Bien sûr, je remettrai mon lien. Si vous voulez passer par mon lien, je gagne un crédit, donc en toute transparence. Mais vous, jouez le jeu ensuite, diffusez votre lien et vous allez pouvoir donc gagner des crédits rapidement. Et là, sans trop faire de pub, en en parlant à 3 quatre personnes autour de moi, j'ai obtenu euh, déjà, euh, enfin 3 quatre personnes, un petit peu plus quand même, une vingtaine de personnes, j'ai eu 17 filles. Et bref, j'ai eu des crédits. Donc là, en l'occurrence, au moment où je fais cette vidéo, si je veux, je peux choisir un site parmi la marketplace qui est ici, choisir un des sites qui est dans cette liste-là et proposer un lien. Et si c'est validé, eh bien, j'aurai un lien sur un gros site d'autorité pour rien du tout. Donc là, en fait, on peut également voir les propositions que j'ai envoyées et vous pouvez même également créer une campagne. Si, alors là, je vais cliquer ici, bon, vous avez toutes les informations, vous pouvez créer votre campagne euh, sur « Dealer de temps euh, » pour compartimenter vos propositions d'articles avec vos euh, et vos wish wishlists. Pardon. Voilà, donc « Dealer de temps », c'est un site que je vous recommande, que je recommande. En plus, il a été créé euh, et il est vraiment mis à jour régulièrement, est a été créé par une personne qui euh, se donne du mal euh, terriblement pour avoir sans cesse une nouvelle base de données de sites, de nouveaux sites, mais de très très gros sites, très bons sites dans tous les domaines. En plus, derrière, c'est gratuit, donc servez-vous-en, ça va vous aider vraiment à euh, améliorer votre référencement. Et encore une fois, petit conseil, n'allez pas poser votre lien de partout sur tous les sites vous dans la sur la, la proposition, sur les sites disponibles à l'échange, mais trouver un ou deux très bons sites d'autorité dans votre domaine, ça fera largement l'affaire et ça vous coûtera rien du tout. Et comme ça, vous allez pouvoir truster des bonnes positions Google. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'avez comprise, elle est simple. dealer euh, c'est un accès gratuit, vous pouvez en jouant le jeu, obtenir des crédits pour ensuite postuler sur des sites d'autorité, des très très bons sites dans des grosses thématiques. Vous allez voir qu'il y a énormément de thématiques, et y énormément de sites disponibles et des très bons sites qui vont vous permettre de pousser rapidement votre site en top résultat de Google. Et ça, ça n'a pas de prix puisque ça peut vous coûter 0€ si vous jouez le jeu, si vous participez sur la plateforme. Vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez obtenir des crédits gratuitement que vous allez pouvoir ensuite dépenser sur la plateforme, bien sûr, pour avoir un lien qui va être euh, sur un site d'autorité. Donc, vous l'avez compris encore une fois, le référencement, si vous n'êtes pas un pro du référencement, utilisez le dealer de temps. Ça va vous aider vraiment à trouver les bons spots, c'est-à-dire les bons sites sur lesquels vous allez pouvoir apposer un lien. Et en faisant ça une, deux, trois fois sur de très, très bons liens, vous allez très rapidement, encore une fois, augmenter et booster drastiquement votre référencement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appliquer, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en mettant dans les commentaires en dessous. Je vous le rappelle également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien rouge qui est en dessous. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la petite cloche et notification des prochaines vidéos, des conseils, des astuces que je peux donner donc sur ma chaîne. Et également, avant de partir, j'ai un petit cadeau à vous faire. Je vous offre une formation complète « Comment trouver vos clients à volonté ». J'ai une formation dédiée sur le sujet, plus de deux heures de vidéos. C'est une formation habituellement qui est payante, que je vous offre complètement. Donc, vous aurez la totalité de la formation. Suffit simplement de voir dans la description juste en dessous, vous avez le lien. Cliquez, inscrivez-vous et vous allez recevoir le lien immédiatement pour aller voir cette fameuse formation décomposée de 4 ou 5 vidéos complètes. Si jamais vous souhaitez vous désabonner, tout de suite après, vous pouvez le faire sans problème. Je ne vous oblige à rien. Mais cette formation va vous aider vraiment à trouver vos clients récurrents, des clients à volonté peu importe votre domaine d'activité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao